bonjour tout le monde! <rire> c'est moi, c'est moi, t'inquiète, que je gère. Vas-y. Je te rappelle que je vais faire Un poulet! Là. Attends, je fais l'intro là, j'ai déjà commencé. Je que une chaîne YouTube. Ça va? Eh eh eh! Mais oh, euh, entre f... nous, euh, Luski, j'espère qu'il est une femme, hein, parce qu'il est beau gosse. Hein. <rire> ok. Non, oh, non, je suis pas péné, les gars. peut vous. T'as le droit tu sais on en a plus. bon, Nous sommes en 2016. Bien bientôt en 2017. Dernière année! Non, voilà je suis, on m'a dit qu'on est en 2015. Ah, non, arrête parce que là, t'es en train de dire quand on a tourné. Ouais, et surtout que quand on va le poster, ça sera en 2018. Ça, ah non, non, 2015, enfin, ça, les ça. gars, chut, 2015. Bon, ouais. voilà, j'ai ramené euh, tout ouais. mon bois. Je peux faire. Euh, tiens, j'ai encore un médicule. Il faut que je ramène combien de diamants, à peu près T'en as combien On a 23 cuir. En fait. Deux stacks et demi. On, on peut faire un arc Deux de stacks et demi. Bah, vas-y, remonte. Euh, tu t'occupes, tu fais la table d'enchant. Et tout. De toute façon, faut que nous aussi, on en de toute manière, parce qu'il nous faut de l'XP, très clairement. Donc, euh. Rien que tu C'est ah, quoi une... je que je monte level le Ouais, montre le level 30 ouais. euh, un peu plus. Comme ça, tu peux faire les gens la mort de level le gens, ça vous dit, je fais. Je fais des lits. Fais les biblios, euh, des Ouais, vas-y, ouais. Vas Vos de votre Mais de toute façon, il y a des Biblios dans la, dans la base. Hein Ah, oh ouais, il y a des Biblios dans la base Ouais. Putain, on a fermé comme des ports pour rien. Mais non, il y en a 6, mais là, au moins, on pourra avoir, oh avoir level 30. Faut prendre les émeraudes. Il y en a que. Bah, il 6, ça fait déjà level 30. Elle est calée, quelqu'un, les gars. Si vous croisez des émeraudes, faut les prendre. Hein. On en a besoin oui. de 9, euh, 18, 27. On a besoin de 27 émeraudes. Pose où, Euh.. Bah, pour le moment, Ouzou, je pose où... Je vais mourir de, de noyade. Je vais, pose, uh, je vais mourir de noyade. Oh, crash encore une fois, non, bravo, bravo. Elle oh. crash ouais. à chaque épique. Il... Aller... Il Faudra dormir quand on va demander à l'extrême. Ça sert à rien de dormir pour le moment. Allez, les gars, à chaque épisode je vais quoi, crash. Euh... Oui, quoi? C'est vrai qu'avec quoi? Avec action? Yeah. Ah. Pourquoi? Pas simple question. Euh est que bien sois bien. Pas, ne sois pas aussi agressif. Hein. J'aime pas, pas parce que tu peux pas sortir de non, ton écran vu que ça. ça mon action il marche plus. Ah, ton action il marche plus? Ouais. Mais mmh. de toute façon, même OBS c'est clairement mieux. Quoi. Ouais, OBS c'est beaucoup mieux tellement Moi cool. j'arrive ouais, pas à trouver ça. les bons règles. Ah bah si tu veux, je te les donne mais clairement mais que ça te fait une qualité je te jure que depuis que j'ai commencé OBS... Euh, 1080p 60 fps. Ah ouais, clairement mais moi je suis pas en 1080p je trouve ça tellement inutile oh, Sur Minecraft surtout. Mais euh, mais clairement ça fait un... Bah, de toute façon il n'y a pas Ça fait des rendus tu sais. tu sais, s'il te plaît mais... Mm. C'est ça qui est bien c'est que sur OBS tu peux vraiment tout éditer en plus. Ouais, ouais parce que c'est moins lourd. Ouais mais par contre les fichiers sont super lourds quoi. Ah bah bah moi euh. Bon quand je suis mis en 1080p si tu veux il faisait 30 gigas quoi. Faut avoir un petit PC. Bah euh. Avec Action ils font 30Go aussi. Ah ouais euh, Bah ouais. Moi avec Action ils faisaient pas 30 Go Genre euh, une. non tu casse pas Ah Sorry <rire> ah, ouais. J'ai pas pris de table de craft, Par contre ce niveau Fer j'ai pas pris un stack quoi. Moi enfin, j'ai pris sur euh, le Ah bon t'inquiète. Clairement je monte le 30 euh, Prenez du Lapis, prenez du... de l'émeraude Ouais, bon par contre je suis Ouais, bon, de toute façon là avec les 6 bibliothèques qu'on a, on peut plus, on a montré 30 Attends, attends, dans les grottes, on va trouver notre émeraude Notre émeraude Bah dans les grottes ouais, ouais, Par cool. contre je suis parti loin, je sais pas où je suis euh, Tu veux l'écho, original. Non mais... Euh... original. Bah attends L'origine Donc le oh, oui, c'est bon, je suis parti vers mon proche Ouais, mais bah, il va falloir que tu reviennes par contre. Mais au pire, je remonterai, Je peux Euh. Je sais pas si tu veux. Demande à Gab si t'as le droit de remonter. Je re euh, bah bah que là, je... ça serait bien que tu remontes maintenant en fait. C'est que... Enfin, à, à moins que si tu beaucoup de et hein. J'ai que 3 stacks et demi de diamants. Ouais, non, mais clairement, le diamant ça sert plus à rien de farmer. Là. Prenez bien l'or aussi. Hein. Bah pour le moment, euh, je fais ouais, de l'émeraude hein. en fait. Non, mais les oh, oh. Clairement, on s'en occupe, t'inquiète pas. Si t'as oh. déjà tout pris, on non, non, on est non. dans les grottes et tout. Non, mais okay. clairement, on va faire la table d'enchant, ouais, et puis commence vraiment à t'enchanter. Okay. t'as de l'avance sur nous. On s'occupe de l'hémorrode et tout. Bah, f... prenez euh, plus de fer parce que. Pour faire ouais, non, des... mais t'inquiète, on s'occupe de tout. Faut juste que tu fasses à l'heure. Envoie-moi l'écho pour un Mbapp, t'es ce que t'as mm -hmm. les... l'écho Ouais, est-ce que c'était près de là où on Je suis près de où t'as cassé la table de craft. Ouais bah c'est à peu près juste au dessus, bah vas-y, on va les... donner l'écho. Les hein. Vas-y, je vais donner les coups, je voilà. on envoyé par MP Ouais, je pense. Je sais pas si les autres vont voir. Au pire, c'est les coordonnées notre base, on s'en va les Oh attends, ah non, en fait, je suis descendu. Attends, je remonte que je ouais, C'est quoi ça Oh, c'est le mais c'est en fait, ouais, sans... Attends, parce que je sais plus où sais pas <rire> Merde, moi aussi, je me suis perdu. Allez, MDR. Mais bon, moi gars, je te passe vois une batte, je peux te guider si tu veux. Bah attends. De toute façon on peut poser ouais, des crêpes de partout. Oui, tu peux tout poser. Du coup je peux déjà me faire un stuff Ouais, bah moi je peux peux dire. Ah, t'es full James Ouais, ouais. pas Tu me vois là, Léo Non. Là. Et toi tu me vois Bah non. Bah, je te te, bon, je la temps. plus grosse team c'est celle de Yoni Euh Pas sûr. Ah, moi je connais pas du tout leur niveau. Alors Yoni il est, super, bah, il est chaud niveau PvP mais genre euh, celle de Gab elle connaît bien les F4, ils vont bien traverser tous les trucs avant tout le monde je pense. Comme la saison dernière sur le FK genre la saison dernière euh, on a terminé tous les objectifs avant tout le monde, on pété tous les AP, c'est n'importe quoi franchement personne n'avait eu le temps. Ouais moi aussi en FK ce que j'ai... Après fait. oui clairement si on en fight on croise à les je crois que Yoni il joue souvent avec Vipera. Après, je connais pas le niveau de Léo. Bah Non, t'es pas nul toi. Mais je parle de Léo L3O. Toi, tu veux qu'on l'appelle L3O De quoi Quoi, tu préfères qu'on l'appelle L3O Ah, bah c'est possible. Tiens, attends, je crois que c'est le. T'as pris l'obsidienne du Euh Tu veux le prendre ou Bah là, je le prends. tu vas pas envoyer les cordes c'est moi, je l'ai j'y suis. Attends, je le vois là. Euh, biche, ça On peut pas faire ça, j'ai le fait Comme c'est plutôt rare. Slash-tel. Slash-tel. Slash-tel. Slash-tel. slash Ah, slash-tel. En fait, ça dépêche pas, Non, par défaut, par défaut, la commande Minecraft, c'est tel. Ah ouais Ouais. Après, c'est les serveurs qui la changent ça G, moi je trouve c'est la plus... moi ouais, sur mon sens j'ai laissé Slash-Tel pour le moment ouais bon après mais je vais la changer hein c'est mes je trouve c'est le plus cohérent en fait ouais moi aussi ça peut aller marcher en français en quelqu'un peut ramener 10 émeraudes j'en ai 2 pour l'instant ah t'inquiète j'en ai 4 bon, ouais. de toute façon mais il nous en faut pas que 10 hein parce qu'il n'a ouais, bloc à faire il nous en faut j'en ai 19 Et il faut faire 3 blocs ouais bah 20, ça fait 27 ouais. J'en ai 19 Ah donc il t'en faut 11 Bah c'est bon mais qu'on en aura assez De toute façon moi j'en fais Je pense que pour le jour 2 là je suis entièrement dans les grottes Jour 3 je commence l'Enchante Après niveau de la salle des coffres je sais pas comment on va faire enfin, Moi personnellement j'ai pas dit j'ai est idée y a des une spécificité par rapport à la salle des coffres Elle euh... doit être 20 blocs au maximum en dessous de la... Et genre euh, j'ai vu que apparemment on pouvait pas de de trucs pour... Euh... Alors, tu peux pas faire avec minecart et tout, euh, avec minecart et bateau. Il faut, faut que tu puisses accéder à, à la salle des coffres avec aucun item dans ta oh, main. Pas Bichard, viens là, viens, là, c'est juste. Donc, en là. gros, euh, pas, pas le droit d'item spécifique, quoi. Bichard, tu me vois Non. Là, là. Elle <rire> est bien, c'est juste là dessus Bah, attends, je finis de prendre mes deux mondes, comme ça, j'ai déjà les trois. Comme ça, on va directement poser le, le premier bloc. Ouais, ah, ça va bah, bien, tu vas bien, tu vas Moi, j'ai l'oxy là. Ok, nice. Non, mais je comme ça, dès que je viens prendre le. Bah, c'est bon, j'ai 27 démon. Euh... Voilà. Comme ça, je vais directement poser. Mbat, t'es où Ouais. Bah, 27 par Bah, essaye euh... d'en avoir 30. Alors, viens par là Bah, non, c'est 27 qu'il faut. Ah, bah, oui y a je sais con. Tu remontes ici, là Ouais. Tu remontes la source d'eau et juste au-dessus, regarde, tu vas voir, il y a la clé orange. Enfin, la clé là. jaune. Ok. Putain, mode cette team, il y avait qui, ouais. <rire> Avec... Ah bah oui, de avec les X, c'est X, c'est la fin de la De toute façon, au niveau diamant je vais tout poser. Bah eux, c'est la team la moins dangereuse, je pense. Je pense que celle qu'on doit... Je sais pas si c'est celle qu'on doit... Non, si. pour, les... pour de vrai... Euh, pour de vrai... Euh, oui, un jour, j'étais tombé en fight contre lui, genre totalement random, et puis il m'a détruit. Et je... bon, j'étais pas chaud. Je Mais... pense qu'il est à peu près mon niveau. Je pense que... Je qu prends la reste, Je sais pas si le mieux c'est... D'assaut, là, une équipe la, la mieux, ouais, ouais, c'est ce que, jeu jeu que je suis en de de Est-ce qu'on assaut, genre, mais après, euh, au stade où on en sera, où on aura assaut quelqu'un, on aura déjà fait tous les objectifs, on aura pas trop besoin de savoir, enfin, jo comment jouer un peu. Donc, la team de game, je trouve que c'est un peu inutile de l'assaut. Après, Pourquoi en fait, faudrait parce que, ouais, je sais pas, si on veut vraiment prendre des joueurs bons on peut faut prendre la team de yuny Ouais, mais enfin, le problème, c'est que soit on les laisse avoir plus de gens, soit on risque de tout perdre. Oui voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Mais bon... C'est... Tu, tu perds tout Putain, pourquoi mais... Alors, soit soit on attaque la team de Narenz et on prend Narenz... Euh, parce ouais. que je pense que c'est le meilleur, clairement. Crydix, il est bon... enfin, En plus, quoi. Euh... Ouais, donc soit la team de Narenz, soit... Euh, bon, on prend un risque. Mais après, il faudrait voir des, des teams qui s'affrontent. Tu vois, si on voit la team de Yuni et celle de Gabi s'affrontent. En... ceux qui perdent en... euh... non, non, non on essaye de voir où, à peu près où ils se fight et on, on va direct assaut en petit scred et on, on prend la, la, la base est-ce euh... qu'on a le droit d'assaut en même temps qu'une autre équipe assaut oui oui ah, à que si, ouais. si on voit qu'une équipe meurt trop deux fois comme ça on peut aller voir dans leur base et bah prendre oui. le coffre et hop, on y va et on les défonce okay. mais par contre on n'a pas le droit par exemple si on prend si on, par exemple euh, si on prend une base à partir du moment on a pris la base, boum, on a dit on aurait parti j'aurais tout euh, y a, Je crois qu'il y a une trêve d'assaut pendant un jour ou une merde comme ça Ouais, sûrement Ça me paraît logique, enfin, ça me paraît Bon, j'ai que 37 diams. je vais essayer de quand même faire mon plus 7 dièmes J'en ai, ai... ai, ai 42 Je mets tout ce que j'ai Tu sais quoi, je... Je, vais... je vais déjà placer tous les blocs de Brod C'est quoi Derrière ben, ouais, tant que c'est pas comme ça, y au y moins, tu es PV, sûr de pas mourir Ouais, c'est ça J'ai com... un peu de, de cobble, je vais commencer à la placer Ouais, vas-y. Alors attends, c'est pas rouge. Par contre moi je me suis totalement ouais. perdu je crois. Ouais moi aussi sûrement. Ouais, Arrêtez. Gam gamme, est bien, deux... Ouais dans les grottes ouais. Non moi aussi dehors. Hein Je sais pas. Y'a quoi Il y a le totem et après, il y a que le jeu de genre le jump. de Le thème, mission de la feuille, alors le a jeu de l'équipe, qu'on fait au moins de... là, ouais, fait deux. Missions, ça, là, est 6, on, a temps, on a déjà fait deux missions, mais ça, c'est jour 6, on a le temps. On a déjà fait deux missions. Bah, si t'as le ah, y'a une Euh, non, je vais éviter de la fight, ça me rappelle des mauvais souvenirs. <rire> Essaye de la. Essayez de prendre l'or aussi. Ah, mais oui, mais t'étais pas avec moi, Bichard, pour un hein, stop gun là. De quoi Output euh, Ou moi, Yoni, on s'est pris de witch d'affilée plus de moi une spider et du coup j'ai goûté 6 gaps et je suis quand même mort à la fin par la taupe. Écoute, je peux déjà faire une TNT avec mes. Oh, TNT ouais, de... moi je suis à 4 gameplayers, je crois que c'est 5. 5 Je suis à 2, on a déjà 2 TNT. Ouais. Après, vrai, tu vois, on va faire les, les premiers assauts en TNT fly, MDR. C'est sérieux mais non mais vous voulez vraiment faire un TNT fly Ça serait là. tellement stylé mais ça serait tellement inutile Ah c'est <rire> genre tu te fais propulser par une TNT Ouais <rire> tu imagines mais où je pourrais faire, faut faire des escalades mais... euh, Ouais je crois ouais, Il faudrait que je regarde les, les règles T'es autres déjà fermé. Bon j'ai combien là Oh, j'ai un stack oh, Je prends un peu plus de diamants et on rentre bien et bah Moi aussi j'ai un stack aussi ah un un stack. Attends, ouais. Oh putain j'ai trouvé un filon de la vie Vas-y moi je vais rentrer là J'ai 17 émeraudes aussi, mais même si ça sert à un. Faut je prends le creeper et je le passe. Bon, je vois pas du tout où, elle la... où est la base. J'ai cru, Tout allé monde dans la vu. Ouais, bah en fait, <rire> tous les trois ils sont tous montés au-dessus de la muraille. Et genre, je suis arrivé, j'ai mis le bloc d'émeraude dans ma main. J'ai sneak des sneaks devant eux comme ça. Je me suis pris un zombie, genre, je l'ai pas vu, mode calme. Après okay, je dis bon je vous laisse et <rire> clip genre une crache dessus Ah mais euh, je vois pas où elle est là c'est par contre clairement Bah tu veux que je, je te les, connais les, connais. Je ouais, les je ouais je veux bien ah, est-ce que je tue des moutons Ah de what okay. Euh moins 4 moins 8 230 ok Il faut juste que j'aille au moins vite, vu que du absolument pas ok c'est juste en face ah oui, on n'a pas le droit de, de casser de blocs devant une bague, devant une base. Je crois. Ah oui. De quoi rejoindre leur mine, il n'y a pas un truc comme ça euh, On n'a pas le droit de poser un bloc devant quoi Une base euh, de, Non, de casser pour euh, descendre dans les mines. Non, mais les mines, t'as le droit de tout faire. Mais non, mais genre, t'as pas le droit d'être devant une base Ouais. De casser les blocs de la base Oh quoi. non, VDM Ah, pour tomber dans les trucs, ouais, non. Le zombie m'a loué qu'une patate Ah merde, je il s'est me manquait quoi. la carotte, MDR MDR, on aurait pu faire des popos d'invisibles. <rire> MDR En vrai, oh ouais, si on a une carotte, vous faut les faire hein. ouais, Moi je suis trop chaud pour, mais bon, si on voit les pseudos, c'est un eh. peu con pas, eh. bah, on ça. faire go-prendre no un skin mais vois... En fait, je fais en moins vite Je crois skin avec une Le mec, il, <rire> <rire> il voit tout le monde. Ouais, mec, il ah c'est bon je vois la clé Ok c'est bon Genre je suis ça là on a de tryhard les... <rire> On a, trahiard... <rire> on a joué deux objectifs presque Il manque on juste le jump Ouais mais bon. euh, ouais presque deux objectifs là, euh, non, mais mais vrai, Les mecs faudra bien qu'on prenne les briques du nether ça, dans le nether parce, parce que bien. On, si on oublie on est trop con De quoi De prendre les briques du laser dans le nether Ouais heures. parce qu'on se dit qu'on a déjà fini mais au final <rire> on va assaut, il va nous manquer un truc ouais. ah par contre je suis que level 27, je vais peut-être farmer un petit peu plus je suis ouais. ah mais j'ai carrément envie de prendre du lapis, je viens de rendre compte ah non j'ai un stack en fait, Putain, ça non va non vite. mais pre prends-en plus, pre prends-en plus parce qu'avec tous les enchants qu'on va faire euh. Euh, pour le nether on y va, stuff j'en 3 n'y allez pas, stuff B3 et tout parce que si on meurt c'est fini. bah non pas forcément c'est que ça, ça va vite de se refaire des levels Ouais, ouais que... mais on rejuit avec Du staff de rechange. Voilà, enfin, je vais les ça. Je vois la salle des coffres. Ah ouais MDR. <rire> <rire> ouais, du coup en salle des coffres j'ai absolument pas ce qu'on va faire nous mais bon. Moi je peux, un... peux bidouiller un petit truc ouais. en redstone si vous voulez. Tu sais faire Ouais avec... mais tu vas faire quoi genre un système Vite de boutons Est-ce Est qu'on peut faire ouais, en sorte ça, que, que, ça, je peux que je de faire. Par... Au pire on mettra plein de boutons partout pour faire les routes. Non non non j'ai un truc j'ai un truc c'est je sais pas si c'est ah ok on m'entend pas j'ai un truc est-ce que c'est est-ce qu'on a le droit genre il faut que les trois personnes de la team se mettent sur une plaque de pression en même temps non c'est hardcore ça non personnellement juste pour le de toute façon au pire s'ils voient une plaque de pression ils mettent une tête dessus et vous ils accèdent à la Ouais, bah de toute façon en général c'est ils la trouvent pas comme ça là enfin ils le trouvent avec la TNT en général Ouais, généralement, si jamais il découvre le truc. Ouais. Ouais, tu bidouilles un petit truc on met des boutons un peu partout pour sur ouais. la route et puis, bah, Après, vrai. il faut il faut une slime ball quoi. Bon, non, on en a 5. Ouais, à ah, bah, euh, dernière. Ouais. la mission de la si vous voulez, je la... euh, on peut on, je peux bidouiller un truc comme ça. Ouais. Je si si tu vois, sais tu peux encore coup, faire un ouais. hein, parce tu que tu fais deux ou trois boutons. Tu regarderas un petit tuto à la pause épisode euh... <rire> MDR. Bah, non, t'inquiète, tu feras un choix, je me rappelle, c'est pas le. <rire> De toute façon, clairement, si nous on rush pas Nether directement, on aura le temps de faire la base, enfin de renforcer les murailles et tout. Et reprenez de la cobble, hein, si vous Après, avez je un... si Après, je sais pas si je me demande si au final, c'est pas plus utile de rush le Nether. Pas pour les. Euh... Pas pour les verrues. Et pour euh... le fight. Bah, clairement, c'est un peu à rien de fight. Bah, écoute, enfin, les potions, je te jure que c'est putain intéressant. Parce que la saison dernière, il y avait personne qui avait les potions, ou en tout cas, ils n'y en avaient pas trop. Nous, on avait que les potions, on Enfin, avait... ouais, on est les fights clairement on tout ils sont pas nés potions de speed et potions... non surtout les fire resistance c'est vraiment pété ils sont pas nés ces potions euh non mais si tu peux juste faire des speed rallongés à 8 minutes et des fire resistance rallongés aussi mais euh... il y a pas de force non t'as pas de force, t'as pas de poison mais je te jure que la fire pas de poison, les fire resistance et les speed c'est tellement utile mec bon je me farm 32 levels du coup en max de fer voilà je suis rentré j'ai fait la mission je vais faire. Putain euh... mais c'est où okay. Bah attends j'arrive euh, Bichard Vas-y pour euh, faire l'enfant là Tu vois la clé euh, Mbapp Bah non, non Attends je crois que j'ai trouvé <rire> Bah tu vas à ta position Ouais bah, c'est bon, bon j'ai trouvé j'ai trouvé, trouvé Ah y'a une source d'eau qui remonte directement Oui oui, oui je passe par là Oh attends on a 5 kilos J'ai oublié de faire de l'autre côté Ah l'eau ouais. J'ai encore cette ferme <rire> Non moi je trouvais du diamant j'ai pris Bah j'ai deux stacks de diams là après, le bois, Ah moi j'ai pas totalement de stacks, je veux pratiquement deux stacks Mais bon j'en fous du diams sur moi Le bois et la cobble ça pas... met autant de temps à, ce... à se casser Mine Non à se casser après oui on pourrait faire une muraille en, en bois hein. enfin, tout Bah tout avec en fait. des dalles j'ai vu que tu pouvais économiser Et ça avait exactement la même résistance Sauf qu'il pouvait juste te tirer des flèches à travers Non oh, j'ai un bloc en dessous Je sais pas ce que je fais là Vas-y mis un bloc en dessous et ah oui, mais ils sont moins les escaliers. Merde, euh, attends. Attends, attends. attends, je vais te dire où ils sont. Vas-y, euh, tu peux monter là en Et On a 14 pommes. Euh, je fais des pommes d'or. Non, il y a qu'un bloc. casse le bloc là. Bon, c'est quoi Moi, je vais miner en. Ah non, attends, Bichard, on revient, on fait l'enchant là. Ok. Il est où l'escalier mais je sais pas où il est, en fait Bichard, est-ce que tu pourrais aller à l'escalier s'il te plaît oh, oui. Déjà, il il surtout là, non, ça me cassait les couilles là. là. Ah, attends, remonte meuf je vais couper la source d'eau. Les gars, il est Oui. Attends. Voilà. Non mais là, on vous, vous êtes trop Il est de l'autre côté ah. Il est là Il là-bas Là. Vous voyez là Là Ouais. Ouais, vu. Ouais. Vas-y, regarde, je te lâche un petit sneak des sneaks là. <rire> cut. Cut, cut cut cut Ah, il <rire> est C'est là pour l'épisode 2, merci, merci d'avoir regardé. Et à l'épisode 3.